Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors vous avez vu le titre dans la vidéo Non, il ne faut pas rincer ses assiettes et sa vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Alors je sais, c'est vraiment... il y a plein de gens qui le font, plein de gens, il y, a, il y a vraiment deux écoles. Alors je vais vous expliquer deux bonnes raisons de ne pas le faire. Alors un, la première raison, c'est pas économique ni écologique. D'abord, vous consommez énormément d'eau, car pour rincer la vaisselle avant de le mettre dedans, vous allez pratiquement consommer autant d'eau à rincer votre vaisselle que le lave-vaisselle va utiliser pour toutes, pour 13 couverts, donc pour la capacité complète de son lave-vaisselle. Premièrement, deuxième raison, et pour moi c'est la plus importante de toutes, Évidemment, il faut absolument que la vaisselle soit sale car sinon le savon va s'attaquer à d'autres pièces de votre lave-vaisselle. Donc il faut que votre vaisselle soit sale parce que si la vaisselle est complètement propre, le savon simplement ne va servir à rien et risque simplement de venir un peu attaquer les autres pièces comme les joints ou parfois peut-être même les durites de votre, de votre appareil. Mais donc surtout ne rincez pas votre vaisselle. Maintenant c'est quoi la bonne solution, la, la, la bonne méthode En fait, il faut essuyer votre vaisselle. Donc, pour vous donner une image, okay, on a ici de la sauce. Voilà. Vous pouvez l'essuyer si vous souhaitez. Vous l'enlevez. On enlève en fait le surplus de sauce. Mais ceci vole à la vaisselle. Si c'est un peu plus de mal, si c'est un peu collé, mettez un peu d'eau, faites tremper, mais ne rincez pas la vaisselle. Donc, il faut la trace de la sauce, mais pas toute la sauce sur votre assiette. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette petite vidéo tuto pour votre lave-vaisselle. Alors on a également répondu à plein d'autres questions sur, euh, sur notre chaîne YouTube comment ranger son lave-vaisselle, quels produits mettre dedans, tout ça on y répond. Dans les autres vidéos, on a fait, parce qu'en fait on avait beaucoup de questions, je vous avoue, on avait beaucoup de questions en magasin sur le lave-vaisselle, donc on essaye d'y répondre une à la fois, évidemment, de travailler pour le, vous répondre le mieux possible. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a une vidéo tous les samedis matin vers 10h. Actionnez la cloche. Si vous voulez être pré prévenu des notifications, nos réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao